Et bonjour euh, dans ce projet nous va voir comment connecter git avec euh, notre euh, répertoire à distance donc pour le faire il va falloir que je crée d'abord un dossier que je vais appeler eno euh, e week, e -no -week -t". et dans ce dossier ce dossier va être comme notre espace de travail donc là je vais créer mon dossier donc je vais cliquer je, je crée e -no -week t et Ensuite, je vais sélectionner ce dossier pour être en mesure de continuer mon, mon, mon projet. Donc là, je vais cliquer, je vais sélectionner « Git » et je clique sur « Créer ». Là, je vais cliquer sur « OK ». Et ensuite, je vais connecter mon dossier avec mon, mon « Git à distance ». Donc là, il sera question de cliquer sur l'onglet « distant et ajouter le nom de mon projet. et ensuite je vais mettre le, li le lien url pour cloner mon projet donc dans mon dans mon git j'ai un j'ai déjà un projet qui s'appelle enowik je vais tout simplement récupérer le lien l'URL et je vais mettre cette url là dans le champ url et au niveau du remote host je vais sélectionner gitlab mon compte et je vais cliquer sur ok donc ensuite je clique sur ok donc là présentement, nos deux sont fusionnés. Donc là il faut récupérer les fichiers. Donc je clique sur récupérer et je clique sur récupérer. Et euh, quand c'est fait, donc je peux créer un fichier test que je vais appeler Hello. Et dans ce fichier Hello, je peux mettre une information test. Et je vais euh, tout simplement repartir dans euh, mon d'espace de travail vous voyez que ça paraît je clique sur un plus et ça va tout simplement être fichier ça va être tout simplement marquer dans l'index et je peux mettre une note et je vais cliquer sur envoyer donc euh, si on repart euh, là dans notre GitLab on va se rendre compte qu'en fait et qu on rafraîchit la page on se rend compte que les fichiers apparaît donc et maintenant ce que nous allons faire c'est quoi c'est que nous allons essayer de faire un autre test encore avec un autre fichier tout, tout totalement différent donc là je vais aller euh, je vais aller dans dans mon fichier télé téléchargement je vais récupérer euh, un fichier au hasard que je vais mettre dans mon répertoire de travail et lorsque je vais repartir dans mon source free Donc là, si je pars dans source free et que je clique sur état des fichiers, vous allez rendre compte que ça apparaît Et là, je peux cliquer sur mon plus pour marquer ce fichier dans l'index Et je peux mettre une note, donc je mets ma note Je mets le projet et je vais cliquer sur envoyer Donc ça c'est tout, j'espère que ça vous aider, merci beaucoup